Bonjour. Salut. Ouh, mmh. t'es bien amusé hier soir Ah ouais, j'ai une migraine terrible. T'as à les Bah euh, non, on en a plus. T'aurais pas un remède de grand-mère Non, je suis désolé. Euh, tu veux qu'on cherche ça Ah euh, non, j'ai pas la motivation pour aller à la bibliothèque là. À la bibliothèque moi je te parle d'un nouveau truc qui est en Californie tu vas voir c'est génial Euh non finalement je vais peut-être aller à la bibliothèque non mais attends mais ça je vais te montrer ouais. ah ben voilà des bibliothèques comme je les connais par contre euh, pourquoi ça semble si vieux parce que la bibliothèque s'est passé. ouais bonjour 30 secondes je suis à vous Oui, que puis-je faire pour vous euh, Je cherche un remède contre la migraine. Est-ce que vous savez où je peux trouver ça euh, Ça me dit quelque chose, attendez. Ah. La migraine, la migraine... Cette migraine, est-ce qu'elle est due à la constipation ou la dyspepsie Non, pas du tout. Hum, ça sera pas dans celui-là. Ah, ah c'est dit ici, contre les migraines, utilisez de l'acide acétylsalicylique. Euh, de l'acide quoi ah, c'est-il celle et oui, qu'est-ce que c'est J'ai bien peur d'avoir prêté mon traité de chimie à des collègues de la bibliothèque royale, mais ce n'est qu'à trois jours de marche. Euh, non, je vais me débrouiller autrement. Merci pour l'information. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parcourir les bouquins, c'est intéressant, mais ça prend trop de temps. T'as une nouvelle façon de faire de la recherche d'informations Ouais, ouais, attends, regarde ça. Mm -hmm. Un peu... Voilà. Voilà, 15 millions de résultats chargés en moins de minutes, c'est bon hein 15 millions Mais j'aurais jamais le temps de lire tout ça Non mais t'inquiète, en général, les quelques premiers résultats ils suffisent. Alors on va regarder plutôt le premier. Voilà. Alors, d'après Doctissima, la migraine serait due à un cancer du cerveau. Ouh, ouais, non, je pense que c'est un peu faux. Attends, on va regarder plutôt le deuxième. La Wikipédia, ça me paraît un peu mieux. Tiens, là aussi ils disent que l'acide acétyl est utile contre la migraine. Mais attends, c'est que de l'aspirine en fait. Euh, ouais, visiblement. Non mais c'est bien hein, ton truc. Bon, mis à part les quelques résultats faux, mais au moins, on a plus besoin d'aller à la bibliothèque. Ah bah oui, c'est clair. Tu comprends pourquoi je voulais te montrer ça Bah oui, c'est sûr. Mais bon, on n'a toujours pas résolu le problème pour ma migraine. On n'a toujours pas d'aspirine. Ah oui, c'est ça. Ce serait bien si on pouvait commander depuis l'ordinateur. Bon, attends. Remets les lunettes, je vais te montrer comment ça va se passer dans le futur. Voilà, c'est à ça que ressemble le futur. des ordinateurs encore plus petits et plus puissants. Et euh, qu'est-ce que c'est Ça, c'est la nouvelle génération de kit de recherche. Attends deux secondes, je t'ai créé quelqu'un qui m'expliquera ça avec moi. Bonjour, qu'est-ce que tu veux chercher ben, J'ai mal à la tête et je sais toujours pas comment me soigner. Bon, ben on va lui demander. Alors, étape migraine, migraine, entrée, et voilà. Et euh, c'est quoi ça C'est un graphe, ça permet de visualiser les relations entre les données. Ici, tu as ta migraine, et quand tu cliques dessus, tu vois apparaître ici l'acide salicylique. Oui, euh, je connais, c'est de l'aspirine, mais euh, j'en ai plus à la maison. Ah et ben on reclique sur acide acétylsalicylique et puis on voit apparaître ici à côté le paracétamol. Ouais le nom me dit quelque chose. Et ben on clique sur paracétamol et puis on voit que on le trouve notamment dans le doliprane par exemple. Mais oui le doliprane, mais j'en ai dans ma chambre Merci bien, maintenant je vais pouvoir aller me soigner Ah mais attends, je t'ai même pas montré un dixième faire. Oui, t'es déjà venu mm. Mais t'as pas dit la démonstration, il reste encore plein d'utilisation de l'outil Ah oh, non non, je vais d'abord aller me soigner.